Depuis 15 ans, les offres de Cannes découvrent et mettent en lumière les nouveaux talents pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leur rêve. Artistes, cinéma, musique, mode, écriture, art plastique. Participez, grand concours international du web. Nous apportons une visibilité internationale. Soyons unis pour cette belle initiative en ligne et off de can les artistes. Merci d'y participer. Hey, bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Black Ney Radio, hein, dans une émission spéciale, une spéciale masterclass. Hein. Comment, comment, comment allez-vous ah ben Ça va super bien, comme toujours, quand on est chez Black Feeling Studio, c'est ah oui, toujours hein. le top. C'est clair, hein Alain Zira, toujours au rendez-vous. Hein Il nous prépare <rire> des, des masterclass tous, hein. de qualité. Voilà. Aujourd'hui, c'est une masterclass version écrivain. Absolument. Hein Alors, je voudrais vous présenter deux personnalités exemplaires, ou presque. C'est clair. <rire> presque. Voilà, à savoir, donc, Philippe Mialsoni, ici si présent, qui va dire bonjour au micro. Bonjour à tous. J'ai dit bonjour au micro. <rire> bonjour, mi bonjour, micro. Et Nicolas Nazika, qui va également dire bonjour au micro. Eh bien, bonjour au micro, et puis bonjour à tous ceux qui écoutent derrière. Ah ben, parfait. Ah ben... Voilà. Alors, en fait, j'ai réuni donc, euh, Philippe et Nicolas, puisque nous sommes trois écrivains, trois auteurs euh, connu, reconnu, qui Là arpentons régulièrement les salons littéraires, sauf pendant cette sacrée année 2020 où euh, systématiquement, chaque fois qu'il y avait un salon du livre, ouais, des annulé. rencontres littéraires, on nous disait c'est génial, ça va être super, on va faire des tas de choses, etc. Il y a tel et tel auteur qui seront présents. Et puis une semaine avant, voire deux jours avant, c'était annulé. Voilà. Donc, en fait, on n'a eu aucun salon littéraire euh, en 2020. On peut le dire… Rien du tout. A, voilà. Et le seul, c'était, c'est ici au studio, où on a, on a parlé un peu de, de littérature. Exactement. Et franchement, c'était très très intéressant. Je Merci. vous invite à, à basculer après, après l'émission, bien sûr. Hein, après l'émission. Sur la page Black Thing Studio, où vous verrez le, le live. Euh, ça doit durer bien deux heures. Et franchement, euh, on s'en lance pas. On, hum. a, on a appris beaucoup de choses. C'est clair. On a appris comment euh, écrire. En tout cas, comment écrivent nos, nos compères euh, Est-ce qu'ils écrivent avec un stylo ou avec un ordinateur comment, comment ça se passe dans le cerveau d'un écrivain euh, Est-ce qu'ils sont schizophrènes Est-ce que nous sommes voilà. des fous furieux La première phrase de comment attirer vraiment le, le lecteur ah, Franchement, il ben, y a plein de choses. Hein. Là, si, si on est novice, ben, comme moi, dans, dans ce domaine-là, j'aimerais bien en fait, euh, euh, écrire des, euh, des histoires. Hein, passer par l'intermédiaire d'Alain, mais c'est vrai que ça donne bien, ça donne des pistes. Il faut surtout pas hésiter à écrire. Voilà, c'est pas un tabou l'écriture. Il faut se lancer et, comme j'ai l'habitude de dire, quand on écrit avec le cœur, les mots qui sortent sont forcément justes. C'est clair, voilà, c'est tout. Après, le reste c'est de la technique, c'est plus ou moins avec facilité ou pas. Mais quand on écrit avec son cœur, on est déjà sur le bon chemin. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Franchement, mais ça nous a tous ensorcelés. Tout le monde est encore là, pour te dire. Ah oui, c'est hein clair. Tous clair. ceux qui ont participé à la masterclass sont encore là parce qu'ils ont vraiment bien apprécié. Et alors, on disait que, en tout cas, c'est Nicolas qui disait, lorsque la, la première phrase doit être très, fort, très forte, pardon, et on, tu vas nous rappeler le, comment s'appelle cette première phrase. Ah. Alors, ça s'appelle « l'incipite et malheureusement, il y a énormément de professeurs de français qui appellent ça l'incipite parce qu'ils s'imaginent qu'on parle tous latin. Mais dans, la, dans le littré, le, le, le dictionnaire de référence des vieux comme moi, la prononciation est clairement, clairement indiquée en phonétique, c'est incipite Voilà. Et tout le monde là, je sais que tous les profs de français sont en train de bondir sur leur fauteuil. Mais c'est pas grave. Ouais. <rire> Joyeux Noël. <rire> Alors on disait que si on commençait une histoire en disant Emmanuel Macron est mort ce soir, là, forcément, on, on captive déjà hein, l'auditoire. Et eh oui. Ah, plus, eh oui. Que, plus que ce matin, il a plu. Ah oui, complètement. Voilà. Et là, oh, tout le monde va se demander, mais qu'est-ce qu qui, s qui passé se passe voilà. Et du coup, tout le monde va l'acheter Eh oui. ils vont, ils, ils vont commencer à, à déchiffrer un peu tout. Et euh, on va reprendre le, le, Macron oui. est mort, oui, mais et, et, il est mort de rire. Voilà, voilà, <rire> voilà. Mais ça, c'est sur la deuxième page. On écrit suffisamment gros pour, pour générer le suspense jusqu'à ce qu'on la page et là de rire. Et, et là, on rit ou on ne rit pas. Ça dépend si on aime ou pas. Voilà. Non, franchement, c'est des techniques qui sont, qui sont assez bien. Voilà, et puis ce qui est important aussi... Euh on a parlé tout à l'heure du rôle de l'inspiration, d'où viennent, viennent l'esprit, d'où viennent les idées, et en particulier ben, parfois c'est à partir de rêves, mmh. alors je vous recommande à tous lorsque vous avez un rêve marquant eh ben, il faut l'écrire immédiatement quitte à se réveiller, noter les informations tout de suite, parce que si vous rendormez, ben, vous allez oublier les choses oublier tout et il, faut, il faut noter la moindre idée, un fil conducteur, ce que j'appelle le fil rose, qui va nous permettre d'avoir une image. Alors, on va noter une image et puis on va tirer sur, le, sur la ficelle et puis on va avoir une deuxième image qui va revenir. Et si, par contre, on attend le matin pour, pour essayer d'écrire, de se rappeler au réveil, c'est fini. C'est fini. On a, on a un mot, mais c'est tout. Moi, c'est ce que je fais à longueur de journée. C'est-à-dire que j'ai une idée, j'ai un truc, je le note. J'ai ma... Mon téléphone qui est plein de notes. Hein et l'avantage d'avoir en numérique, parce qu'avant tout le monde le mettait sur, sur le cahier, mais là, comme j'ai des différents, euh, différents thèmes, je peux revenir sur le un thème, hop, et le rajouter. Et classer. Voilà. C'est ce que je disais souvent avec, euh, à des amis. Ben, prends, prends cette version numérique parce que eh ben, tu, peux, tu ne perds pas rien. Tu vas toujours euh, accroître en fait, euh, tes idées. Mais moi, tiens. Les rêves et la vie. La vie inspire les gens dans la rue, les gens qui s'embrassent, les gens qui se disputent, les mariages, les enterrements, les noms disent, ce qu'on dit, ce qu'on n'y pas, les clair. regards, euh, les odeurs, euh, tout, tout est inspirant. La vie est belle. mais est surtout pas oublier, il ne faut pas l'oublier, la vie est belle. Et, euh, voilà, et c'est une belle histoire, la vie, à nous de l'écrire, de la mettre en couleur. C'est ça. Et moi qui suis Corse… Et je, je, je tiens à le rappeler, surtout à ceux qui ne le savent pas. La nuit, je dors. Je ne me réveillerai jamais pour me remarquer. Par contre, le matin, je me réveille et j'ai tout plein d'idées. Et j'ai notamment écrit un livre qui m'est arrivé. Un matin, je me réveille avec une histoire à laquelle je n'avais jamais pensé. Et l'histoire, je l'avais en entier. Alors, j'ai dû l'inventer dans mon... Dans mon sou... Je ne me souviens de rien. Je me souviens m'être réveillé avec un livre. Alors... Nicolas, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, oui. juste vous décrire un peu en quelques lignes, oui. hein en quelques ah, lignes, alors, en quelques c'est moi qui le fais bien sûr. <rire> je suis mieux placé que, hein, que quiconque pour le faire. j'écris des romans, donc j'écris des romans d'aventure qui se passent au début du XXe siècle. J'écris des polars, Corse. Ah. Parce que, étant corse, j'ai le droit de le faire. Non, je plaisante. La, la, la grande question sur les Corses, peut-on rire des Corses Oui, mais il ne faut pas le faire. Je vous, euh, ah, ça, vous le savez. <rire> Et puis là, je, je viens d'attaquer quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Je viens de m'attaquer à l'écriture d'une un, comédie romantique. D'accord. Voilà. Euh, comédie romantique, et comédie version romantique, corse. Non, version, version italienne. Voilà, je, Parce que, hein, je, oh, pourquoi pas Il y a de très belles femmes en Corse, donc mais, ah non, de mais très ça, belles comédies romantiques. Ça, ça j'en doute pas. Hein. Non, mais j'en doute pas, je l'affirme. Et... Mais, mais je suis sûr que si on, on se manque de quoi que ce soit, voilà, euh, voilà, ce ouais, les ouais, autres derrière ne se moquent pas. Hein. C'est définitif. Tu, mais comment Tu <rire> as regardé ma soeur. Je ne l'ai pas regardé. Elle était non, passée non. dans mon champ de vision, c'est pas pareil. <rire> comment, comment Ma sœur est passée et tu ne l'as pas regardée. Ah, il <rire> faut que tu dises, qu'il est foutu de toute façon. <rire> C'est clair. Alors, du coup, vas-y. Eh bien, voilà. Donc, j'ai attaqué ça. Et puis, à côté de ça, j'ai écrit, écrit quelques pièces de théâtre. Alors là, je me suis fait quelques amitiés dans le théâtre mmh. et puis aussi des, des scénarios. Et là, je suis en train d'en... Je suis en train d'en finir un qui devrait être tourné l'été prochain si le Covid ou la Covid pardon parce que pendant des semaines on nous a dit que c'était le Covid et puis un jour on nous a dit c'est la Covid alors bon donc ouais. si la Covid nous laisse un peu de liberté d'ici l'été prochain je ce que j'espère de, de, de tout cœur. Oui, ben ce que j'ai entendu, c'est que habituellement on dit le Covid, parce que le salopard, c'est forcément un masculin. Et, et puis, il y a certains petits malins qui ont dit, non, non mais, mais, oui. mais c'est les femmes qui sont un peu tordues, alors on va dire la Covid. Mais, voilà. ça pas mais vrai, moi, je perds que... à dire le Covid. Oui, moi aussi, je dis le Covid, mais <rire> oui. comme je ne veux pas qu'on me reprenne de voler. Alors, j'ai dit la... Mais en fait, c'est un, un, un vrai truc de schizophrène, ça. Le, là, tu ne sais pas ce que tu dois dire, Bien tu es ça. sur les deux jambes. Et alors, tu parlais de, du théâtre, tu as écrit, je crois, L'Avare, le Misanthrope, oui, uh, scapain, ouais, les ouais, Fondeurs ouais, du Scapin, c'est ça euh, Pas sous mon nom, parce que j'avais honte <rire> <deux>, du résultat. <rire> et donc, euh, j'ai jamais osé dire que c'était moi, tu vois. Ah, ouais. Et euh, voilà, bon, si vous avez tous compris que j'ai découvert la fontaine de Jouvin, et ouais. que effectivement, je ne suis pas mort sur scène, comme on non. le dit euh, si souvent. Oui, et puis, euh, et puis Nicolas ne fait pas son âge. Hein, non, pas du tout. Voilà. Pas du tout celui des autres en principe. Voilà donc tu, tu vois que nous avons affaire à un spécimen est clair. qui est très apprécié sur les euh, sur les salons n'est ce pas on a, on a passé du bon temps dans différents lieux, différents endroits euh, avec toujours euh, beaucoup de positives vibrations dirais-je. Oui mais euh, tout seul c'est difficile heureusement que j'ai un compère à la hauteur oui qui se cache parce qu'il sait que je, je mens là et, euh, <rire> et, et avec Philippe on, on, a, on a fait de sacrés de, on a eu de sacrés moments et on a fait de, de, de beaux fous rires et même des de petites vidéos en direct qu'on avait fait qui étaient franchement sympas alors justement Philippe à toi qui es-tu et que fais-tu alors moi je suis Philippe Iassoni, donc je suis un jeune auteur puisque j'ai commencé à écrire à 50 ans là aujourd'hui j'ai 56 ans Okay. Euh, moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est les gens. Je suis amoureux des gens. Euh, euh, oui, oui. Ce qui me plaît, c'est les, ont... les histoires des gens qui ont l'air lisses, qui ont l'air huilés, où tout va bien, rien ne va se passer. Et d'un coup, un grain de sable va mmh. enrayer cette machine qui est, est soi-disant parfaite. C'est ça. Et un grain de sable, souvent insignifiant. Tu vois, je, et on va se noyer dans l'insignifiance, dans le et à partir de là, on va dire que tout ce qu'on croyait euh, intangible, acquis, mmh. tout est basculé. Et est-ce qu'après, c'est la vraie vie ou la fausse vie Moi, j'ai la faiblesse de croire que ce qui va se passer après, tu vois, ce qui va se passer après le Covid, ça sera encore mieux. Je suis euh, un optimiste un améthysé, euh, aimant la vie. Je peux être qu'optimiste en fait. Voilà, mais voilà ma, ma philosophie de vie. En fait. Et toi, ta sensibilité en fait euh, littéraire, ça serait dans, dans quel domaine moi, c'est le roman, je suis romancier ouais. et je suis pas un roman fantastique, je suis un roman, j'adore raconter la vie de tous les jours. Cette vie d'hommes normaux, d'hommes sans intérêt ou de femmes aussi. Ces gens-là qui sont insignifiants, qui sont transparents et, et j'aime bien montrer la richesse de ces gens-là. Il y a un homme que je n'aime pas trop qui s'appelle des, les descendants. Ces ouais. gens-là, insignifiants, pour moi, ils sont une richesse terrible. Et j'apprends beaucoup à, à travers eux et à travers mes livres. Je grandis parce qu'on grandira jusqu'à la fin. Hum. On a fait encore loin, j'espère. Et euh, voilà, donc c'est le roman. Et par le, si, vous, si tu permets, je peux raconter l'histoire de mon premier livre. Bien sûr, vas-y. À la limite, je vais te faire l'inverse. Je vais te faire l'histoire de mon dernier livre. Excusez-moi, je me contredis. C'est l'histoire d'une femme qui ouais. prépare un repas pour son mari, un repas de mariage. Okay. Et donc, elle est en train de préparer pour son mari adoré. Et son mari, c'est encore un homme, va lui envoyer un texto un quart d'heure avant le repas en lui disant à cette femme qui ne viendra pas, ni ce soir, ni demain. Et cette femme qui prépare le repas d'anniversaire, met tous les cadeaux qui vont avec, sa vie s'écroule. Et, et voilà, voilà, le, voilà le début de mon roman. Je fais ce comme ça. Je vous mets voilà. dans la bouche. Et, oui. et vous croyez que je vais raconter l'histoire de cette femme Mais on verra. Tu es... Voilà, J'aime bien le suspense. J'aime bien quand ça déraille en pieux. D'accord. Que vie... déraille au pieu, toi toi <rire> <rire> Quel astuce révélateur. Voilà, ah, complètement. <rire> voilà. Non, franchement, ben, ça, donne, ça donne envie. Mais je suis un homme optimiste, hein, d'ailleurs. Okay, on espère, on espère. Ah ben, Dis-nous, en fait, le, le nom de ton dernier ouvrage euh, sur lequel on Alors, va. Je ne veux pas traduire. dire le nom de mon dernier, parce est pas, mais je veux dire mon, à mon dernier. Ouais. C'est ce dont sont faits nos rêves. Voilà. Okay. En deux mots, c'est l'histoire d'une dame qui a 90 ans, qui va mourir de façon étrange. Et qui non, va. En fait, sans te couper, ben, celui que tu nous racontais l'histoire. Le troisième, il est, il est, en, il est en cours d'écriture. D'accord. Au revoir, au revoir. Ok, il n'est pas fini alors. Voilà. Mais le, le, lui que j'ai terminé, terminé, je suis très intelligent comme garçon, le 16 mars, <rire> juste quand le Covid a commencé. C'est une dame qui, qui décède et, de façon étrange et qui va, qui va revenir, peut-être du Covid, Dieu seul ah ouais. le sait, et qui va revenir, qui va demander à son voisin, qu'elle ne connaît apparemment pas, de l'aider à découvrir. Elle revient de l'autre rive, hein, que vous comprenez bien. Elle revient de l'autre rive, ouais. et elle demande à son voisin de l'aider à trouver ce qui s'est passé ce, ce jour-là. Ce soir-là, plutôt, et euh, on s'aperçoit très vite qu'elle n'est pas venue pour ça. Qu'elle s'en fout complètement de ce qui s'est passé. D'accord. Elle est venue euh, pour autre chose, ah. qui va faire un peu dérailler sa vie, dans le sens. Euh... Il, nous, il nous met plein, plein de petites pistes ah, hein, pour, euh, pour qu'on aille, euh, aille en librairie. Si euh, je veux si... devenir milliardaire, et il faut. C'est voilà. <rire> clair. Hein. Il nous met l'eau à la bouche. Mais je me suis toujours posé la question en fait, comment en fait euh, on s'inspirait de ça Bon, on s'inspire de la vie. Mais euh, pour toi, tu te dis, ben, euh, un livre, tu vas le faire rapidement, tu vas le faire très lent, très lentement. Euh, comment, comment tu moi, procèdes Je suis moins prolixe que mon collègue Nicolas. Moi, je prends le temps. Euh, je prends le temps, ça veut dire que moi, je mets à peu près un an, un an et demi pour écrire un livre. Peu importe. Je fais un peu comme une pâte. Je le laisse reposer, je le reprends, je le laisse. Et en fait, c'est comme un bon livre, J'ai pas envie de le terminer parce que je suis avec ces gens-là. J'espère qu'ils m'aiment, en tout cas, moi, je les aime, mes personnages, et je n'ai pas envie de les laisser tomber. Je n'ai pas envie de, de, de, de clôturer le livre. Donc, ouais. je, je tire le kiki, comme on dit. Je voudrais que ça dure le plus longtemps possible. C'est une histoire d'amour, presque, entre eux et moi. Cette histoire, ce n'est pas mon histoire, mais ça l'est un peu. Et je veux, pas, je veux que ça dure le plus longtemps possible, en fait. C'est jouissif. Mais il faut bien, des fois, fermer le livre. C'est euh, clair. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Il n'y a pas d'urgence, je n'ai pas un éditeur qui me harcèle qui en me disant « Philippe, je veux ton livre, je veux ton livre. » J'ai la chance d'avoir un éditeur qui est très sympathique, très compréhensif, voilà, donc qui me laisse vivre. Alors, pour les auditeurs qui, qui sont un peu novices, comment, comment se passe cette procédure C'est-à-dire que tu as l'idée, tu le mets sous papier, euh, il faut un nombre de pages bien définies, comme, comme Google qui, pour référencer, il faut un, un nombre de caractères. Moi, le but du est -ce jeu... que est-ce que du coup, pour créer ton, ton livre, eh bien, euh, il, y a, il y a un, un certain nombre de, de données pour après euh, avoir la, cette procédure Comment ça marche ça Alors Moi, je m'impose ces données pour ne pas lâcher. Parce que je suis pas très… Euh, voilà, donc je, je m'impose… Euh, voilà, moi, je fais 30 chapitres. 30 comme chapitres. pour moi, mais c'est moi qui décide. Oh, tu peux très bien faire 25 chapitres ou 10 chapitres. Ouais. Voilà, je m'impose. Ouais. Ça, c'est moi qui m'impose certaines données pour ne pas lâcher prise. D'accord. Voilà, donc je, je me fais un plan… Je me fais une fin avant d'écrire quoi que ce soit. J'ai déjà ma fin qui est une fausse fin, comme je vous ai dit précédemment. Mmh. Mais j'ai besoin de, de cette petite lumière dans la nuit pour continuer, pour ne pas baisser les bras, parce que c'est quand même énormément de travail, même si le travail, ce n'est pas négatif, loin de là, hein. mais c'est beaucoup de travail. On n'écrit pas n'importe quoi. Même, voilà. Donc, euh, tu vois, je me donne ces petites balises pour tenir bon. C'est un, euh, un, une course de fond, donc je ne veux pas lâcher. Et moi, j'ai besoin, mais il y a, je comprends très bien qu'il y a d'autres auteurs qui ont, qui ont besoin de plus de liberté. Moi, j'ai besoin tu vois, de m'auto-surveiller, de euh, en fait. Alors, voilà. juste une question de technique. Comment ça se passe euh, Tu as écrit ton ouvrage. Après, quelles sont les étapes pour arriver après en librairie euh, d'abord, euh, quand j'ai écrit mon ouvrage, c'est obligatoire pour moi qu'il y ait au moins 5 ou 6 personnes qui le lisent, mais des personnes très différentes, pour savoir leurs sentiments, d'abord pour corriger les fautes, mmh. parce qu'hélas, il y a des fautes d'orthographe, pour corriger les, les non-sens, tu peux très bien faire des erreurs. Et on te dit, Philippe, là, ça pas pas debout, il faut que tu réécrives. Okay. Donc, j'ai déjà 5 ou 6 personnes qui le lisent. Et ensuite, ben, c'est l'achat. Enfin, Avant d'avoir un éditeur, ben, c'est au petit bonheur la chance. Hein. On, on tape à toutes les portes, on supplie euh, et… Euh, et euh... Et voilà, donc, euh, chacun, son... il n'y a pas de recette miracle, D'accord. Alors, en fait, c'est l'éditeur qui, euh, qui dit ton livre et se dit, bon, lui, je vais miser sur lui. Hélas, non. Ça marche pas. Tout fait comme ça. Non, en fait, c'est moi qui… C'est lors d'un salon, c'est arrivé... pour vous dire qu'il n'y a pas trop de concurrence entre les auteurs. C'est un auteur, c'était d'ailleurs à Sereste, un, un ami auteur qui m'a donné le numéro de téléphone de son, de son éditeur et m'a dit, montre-moi ton livre. J'ai envoyé mon livre et Dieu merci, ça lui a plu. Mais c'est euh, nous qui sommes proactifs. Il n'y a personne qui viendra taper à ta porte pour te dire je te veux. Enfin, ça, on voit ça que dans les films. Ah, hein. Ça c'est clair. Tu oui. vois, de personne n'est indispensable. Mais c'est toi qui dois te battre. Mais c'est ton bébé, ton livre, ta chanson, ton tableau, c'est ton bébé. Tu dois te battre comme si c'était ton fils en fait. C'est toi. Sauf que comme dit Nicolas, tu es mal placé. Voilà. Oui. Ça, nous on sait écrire des romans. Oui. Mais on sait pas les vendre. Oui. On ne sait pas les vendre, c'est parce que... Chacun alors, a mal, sa place. Hein. Ben, c'est comme ton enfant. Évidemment qu'il est beau, évidemment mmh. que c'est le plus beau du monde, mais tu es mal placé, même si c'est la vérité, tu n'es pas crédible, c'est ton enfant. Mmh. Et donc tu as du mal à vendre quelque chose où ta crédibilité est engagée. Et donc c'est pour ça que ben, si tu as un éditeur, si tu as une... Bon, l'éditeur, son, son boulot, c'est d'aller te vendre. Voilà. Hum. Euh, si tu as des, des, des, des, de, de, de bonnes coupures de presse de bons reportages, de, de, voilà, des, reportages des bonnes critiques exactement hein, tout ça, tout ça c'est ce que toi tu ne peux pas faire je ne dis pas que je ne suis pas capable ouais, ouais. je suis capable de vendre des choses qui n'ont aucun rapport avec moi je ne suis pas capable de me vendre à moi parce que je n'ai pas cette crédibilité bon, tout simplement hein. Ok. alors euh, moi je suis donc euh, euh, écrivain depuis toujours ou presque, c'est-à-dire quand j'étais gamin, j'écrivais déjà dans les, les marges des cahiers et je racontais des histoires, je dessinais, euh, j'ai commencé en fait par la bande dessinée. Et, euh, et puis, au fil du temps, euh, j'ai écrit, écrit des nouvelles, puis des romans, puis des différents types de livres, mmh. j'ai publié six livres à ce jour et des choses totalement différentes. C'est-à-dire aussi bien des recueils de poèmes pour les, pour les femmes, destinés aux femmes, notamment « Dieu a créé la femme à son image », où je raconte véritablement euh, des choses très intimes sur les relations entre les hommes et les femmes. Euh, toujours pour les femmes, un livre qui est le dernier publié, euh, qui s'appelle « Interdit aux hommes ». Le livre ouais. « Interdit aux hommes », ça raconte justement nos travers, les travers de nos de mes congénères que vous êtes, et en mmh. même temps, les travers que ces dames apprécient, parce qu'il ne faut pas croire qu'elles aiment les, les, les musclores, les machos, au contraire, elles aiment bien les, ouais. les, les, petites, les, les petits défauts, les faiblesses, les, les, les failles, les fêlures, et on est tous un peu fédés. Et puis, à côté de ça, j'ai écrit un livre, mon premier roman publié, c'était… Euh, sur les, le Festival de Cannes. C'est mmh. euh, un, un roman qui s'appelle Strass et paillettes que j'ai écrit en trois mois euh, sur, les, sur les plages. Euh, donc, euh, ça a été très rapide entre le, le moment où j'ai écrit la, les premiers mots et je l'ai publié, donc c'était trois mois. La date butoir, c'était le Festival de Cannes, puisque j'organise les off du, du Festival de Cannes. Mmh. Et donc, euh, j'avais une date butoir, il fallait absolument que ça soit prêt pour l'événement, et en plus c'était compliqué parce qu'on avait rendez-vous avec la famille Jackson, je pourrais vous raconter pourquoi, comment, mais en tout cas, dans ce roman qui était assez court, enfin ce roman, c'est un journal en fait, je raconte comment, comment se passe le Festival de Cannes, comment j'ai rencontré le président de la Jackson Family Foundation, et puis qui me dit « je voudrais travailler avec vous ». Et finalement, l'histoire s'arrête en disant « bon, est-ce qu'il va y avoir une suite voilà. et, et en réalité, il y a eu une suite. La famille Jackson nous a demandé d'organiser de, la première venue à Cannes du père de Michael Jackson. Puis, on a fait pas mal de choses que je raconte dans un autre livre qui est sorti beaucoup plus tard, et qui s'appelle « Dans les coulisses du festival de Cannes », où je raconte véritablement des tas d'anecdotes, des conseils pour vivre véritablement l'aventure humaine du, du festival de Cannes. Euh, voilà, et puis à côté de ça, j'ai écrit un, un roman qui s'appelle « Du sang sur le tapis rouge », euh, qui est un roman de 400 pages où euh, véritablement je mets en place une euh, série, une galerie de personnages, une fresque historique avec des meurtres se déroulant entre Cannes, Marseille, puis euh, Paris, euh, Los Angeles, etc., avec des, au départ un serial killer, des jeunes filles qui décident de devenir des super-héroïnes, et puis, petit à petit, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, tout ça pour dire que euh, l'écriture a toujours été présente en ce qui me concerne. J'écris euh, presque tous les jours, comme je fais de la photo presque tous les jours. Et, euh, et, et l'inspiration arrive, on ne sait pas comment. Mmh. Euh, l'inspiration, parfois, c'est un, un rêve, un début de rêve, un, un fragment de… C'est un, une inspiration, c'est un… Euh, voilà, c'est un clip de Bowie, un, une, une image, un disque. Euh, là, j'ai écrit un bouquin sur le rock qui devait sortir en, au mois de mai, mmh. qui sortira ben Dieu seul sait quand, euh, lorsque mon éditeur sera disponible. C'est le même que pour Nico. Et, euh, et puis, un autre sur le Festival de Cannes en, que j'ai écrit, pareil, euh, fini en, en décembre 2019, français, anglais avec des photos où je raconte le festival, et bien sûr, je raconte notre propre aventure. Donc, tout, tout ça pour dire qu'il y a des choses diverses et variées. C'est clair. Mais en ce qui concerne, Philippe, ce que tu disais pour l'inspiration, j'adore aussi les gens. Et souvent, j'ai tendance à écrire que les mecs, en général, disent « Mon école, c'est la rue. » Et moi, je raconte « Mon école, c'est la plage. » Et je raconte comment ça se passe. – je raconte comment ça se passe sur les, sur les plages, qui est une source inépuisable d'inspiration, ouais. avec, euh, avec les gens, avec euh, les, les femmes, les hommes, les enfants, euh, les, tout ce qu'on vit en fait, puisqu'on est, on est Marseillais et puis on, on, on passe notre temps entre Marseille, Cannes, Monaco. Et puis bien sûr, on va à Paris régulièrement et sauf cette année pendant le Covid. Mais euh, je veux dire, on, on a une grande part de d'existence sur euh, sur le bord de mer, sur la Méditerranée. Alors euh, un exemple, euh, une personne lambda euh, se dit bon, je veux je veux faire un ouvrage. Qu'est-ce que tu leur conseillerais en fait euh, euh, comme démarche Quand je dis à tu, c'est à vous deux en fait. D'abord, le baba pour écrire, il faut avoir quelque chose à dire, me semble-t-il. Tu parles, c'est la logorée. Mmh. Ben, je vais lui dire, euh, qu'est-ce que tu veux dire De quoi tu veux parler De toi De la vie de, Je ne sais pas. Donc déjà, et après, euh, moi je suis quelqu'un de relativement structuré, ça ne se voit pas, mais euh, c'est le cas. Donc euh, je lui donnerai un cadre. Tu vois, le, le but du jeu, je ne veux pas qu'elle se décourage. Ouais. Et pour ne pas te décourager, c'est comme de partout, il te faut un cadre. Moi, moi, il me faut un cadre. Donc je lui donnerai un... Un cadre, alors c'est quoi un cadre C'est que des mots, tout ça C'est mmh. un plan. Tu dirais, tu pars de A, tu vas à B. Comment tu vas faire de A à B Même si après, tu pourras le modifier, tu vois, je lui donnerai un cadre. Donc, tu peux faire un plan. Dans le chapitre 1, je mettrai ça... C'est pas figé dans le marbre, tu vois. Après, tu mmh. peux le changer. Mais voilà, moi, je lui donnerai un plan pour pas qu'elle se décourage. Alain, a parlé de, de, de, de tout à l'heure, il a parlé du mur. C'est quoi un mur Un mur, c'est une pierre sur une autre, sur une autre. Tu vois, tu mets une pierre, tu mets une autre pierre, et finalement, après, tu t'aperçois que ton mur est fini. Mais en plus, ton mur... Pour le détruire, il va falloir que tu te le lèves tôt le matin, tu vois. Donc, euh, j'ai pas envie que tu te décourages, parce que le livre tu l'as dans ta tête, mais il faut ouais. que tu le sortes. On est tous des pépites. Il n'y a pas quelqu'un qui doit rester sur le chemin. Il n'y a pas quelqu'un qui me clôtre. En tout cas, je ne connais pas. Hein. Donc, tu vois. Donc, lui donner un cadre pour euh, qu'elle continue. Alors, voilà. et ça vaudra ce que ça vaudra, mais on s'en fout. C'est elle qui l'a écrit, donc ça vaut de l'or. Voilà. C'est clair. Et pour promouvoir un peu votre art. Euh, vous, hein, vous vous axez sur les salons ou il y a d'autres moyens en fait de, de promotion Jusqu'à aujourd'hui, évidemment, on allait sur les salons parce qu'on voyait le public, on voyait et ça, c'est ce qui nous donne de la vie, de l'énergie. Euh, tu vois, quand tu vois. Public ou le public ou les lecteurs, c'est magnifique. Ce sont des gens. Et le problème, c'est que ce soit les salons ou même les grands magasins, j'ai pas le droit de les citer, je crois. Hein, donc, les grandes librairies euh, très connues, on est très bien reçu au demeurant. Hein. Mmh. Euh, là, c on nous a coupé euh, un petit peu notre oxygène, notre adrénaline. Clair. Donc, euh, on est obligé, comme beaucoup, d'aller sur les réseaux sociaux, en fait. Voilà. <coughs> Philippe, vous voulez réagir ouais. Non, pas Philippe. Euh, Nicolas. Philippe Pardon. a l'habitude de parler pour rien de dire. Moi, c'est Nicolas. Et donc. Euh... <rire> Mais je parle encore plus que lui pour rien dire mais euh, alors moi c'est les salons oui mais euh, depuis quelque temps beaucoup d'interviews ouais. beaucoup de reportages des ça aussi et par contre il faut pas que ça reste euh, l'être morte ou stérile et après il faut savoir le communiquer dessus et, euh, et là il y a les réseaux sociaux ouais. les réseaux sociaux aujourd'hui il faut être euh, il faut être présent sans y être accro parce qu'après sinon ça devient une, une véritable c'est très chronophage les, les réseaux sociaux mais euh, voilà, si on a la chance de pouvoir euh, décrocher euh, une interview ou un reportage, bon, moi je, un reportage un, une critique, dit critique dans la oui. ma première critique dans la province qui était très bonne au demeurant, meilleure que celle qui était juste au-dessus, qui était le, le type était renté, mmh. euh, je dis bon, maintenant j'ai cette critique, j'en fais quoi ouais. Elle est bonne j maintenant le, le truc c'est d'aller en parler d'aller en faire la promotion de s'en servir auprès des, des librairies pour comme porte d'entrée parce que c'est pareil quand on va dans la librairie c'est ce que je disais tout à l'heure je mmh. suis je suis pas j'ai pas de crédibilité avant de mon bouquin ça. si j'arrive dans la librairie avec des critiques euh, qui sont euh, bonnes mmh. j'ai eu un reportage une, une fois sur euh, à, à la télé euh, où, où, où la femme dit des, des, des, des dialogues merveilleux c'est bon pour moi là, c'est plus moi qui parle, je vais avec ça, je vais avec une... la ça. vidéo. Je... Ça me permet de vendre. Voilà, plus que, plus que sur les salons où, où je fais le couillon avec mon compère qui est à côté. Alors mmh. les gens rigolent beaucoup, mais la crédibilité artistique, elle est dans, plus dans le comique que dans l'écriture. Et mmh. comment on ne sait pas faire autre chose que rire, c'est compliqué. Mais parce que je me demandais comment vous intervenez en, en face à des mastodons, parce qu'il euh, y a les grands. Non, non. Grand lecteur, je, comme grand je, je, auteur. Les grands auteurs, je leur pète les chevilles. Voilà. voilà. En fait, euh, en fait, je me disais, comment vous arrivez à vous démarquer, c'est ça Il n'y a pas de concurrence. Moi, j'ai eu la chance de parler à Marc Lévy. Ouais. Euh, et j'ai dit, euh, par rapport à vous, et cet homme qui est, qui est belle personne, me semble-t-il. On n'est pas en concurrence. En même temps, euh, cet homme vend des millions d'exemplaires, de, <rire> moi, C'est clair. C'est n'est pas le même... Non, non, on n'est pas en concurrence. On est... Euh, il y a plutôt de la... En tout cas, moi, j'ai vu autour de moi, avec Alain, on était à la Monaco. Et grâce à Alain, j'ai vu des, des, des, des, des, des pointures. et, et Ils, ils m'ont parlé comme euh, normalement. Donc, on y, ils, étaient, ils étaient très bienveillants au contraire. Donc, euh, non, non, non. Euh... En fait, j'ai l'impression que, ah ben, vu qu'ils ont un nom, voilà. je suis sûr que tu leur donnes ton livre. Hop, ils vont dire, ah ben voilà c'est le must, c'est le must. En fait, ils n'ont pas dit ça, mais ils l'ont accepté. Donc, tu, voilà. Sans le savoir, tu dis la vérité. Tu, tu vois, c'est ça. Ah ouais. Ils ont accepté mon livre, mais ils m'ont dit, je le lirai avec plaisir. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou pas Je sais rien. Mais en tout cas, ils ont eu la courtoisie ou la de... Ont, délicatesse. de. Mais est-ce qu'ils ont cette délicatesse d'envoyer la… la euh, en fait, de, de se dire, allez, je vais les donner un coup de pouce, un coup de, pouce, un ils coup peu, de main. Ils ne peuvent pas parce que je ne suis pas trop compétent pour parler, mais… Euh, bon, le, Pépeda, euh, il me dit, je ne peux pas le mettre dans mon émission parce qu'il y a tout un process qui, euh, voilà, qui rentre en jeu et il, il s'est valu qu'il maîtrise en, en gros les libres qu'il doit dire. Donc, ah. euh, tu vois, je ne veux pas rentrer dans... Euh, voilà, donc C'est vrai que ce n'est pas une question de pointure, mais il y a euh, un cheminement pour que mon livre soit, soit présenté dans cette émission-là. Et comme je ne suis pas dans ce cheminement, dans ce sérail, ils ne le présenteront pas. Mais ce n'est pas la qualité du livre, on s'en fout à la limite. C'est oui. que tu comprends, voilà, de, tu chantes bien, mais tu n'es pas encore dans ce sérail-là, donc euh, ben tu, tu restes dehors pour l'instant. Ouais, ouais. Voilà. Oui, ben ça, je peux en parler, puisque là, pour le centre du livre de Monaco, euh, j'étais intervenu euh, au niveau de l'équipe. Donc, j'ai participé à, à, à l'invitation d'un certain nombre de, de personnalités. Euh, voilà, donc qui, effectivement, sont ravis de venir. Hein, Eric Nolo, euh, Fabien Lecoeuvre étaient était ravi d'être invités. Mmh. Euh, ce sont des gens adorables. Pat, Patrick Poivre a été ravi d'accepter également nos livres. Hein. Bon, et puis, euh, ce n'est pas pour autant qu'il va les, les publier dans sa chronique. Mais je dirais, avant tout, euh, le, les chroniques qu'on voit à la télé, que ce soit chez Ruquier, chez PPDA ou les autres, la ouais. plupart du temps, ce sont les, les éditeurs phares, les Gallimard, Plomb, etc., qui vont euh, imposer en quelque qui sorte. Un peu leur passage. Ouais, ils vont négocier. Et puis, il va y avoir des, des accords au même titre que pour la musique, si tu publies ton disque chez Universal, tu vas passer sur TF1, mmh. parce qu'il y, y a des accords entre les chaînes et les maisons de disques. Donc, euh, euh, bien entendu, les salons, bon, cette année, on a été privés. Bien entendu, les, euh, les réseaux sociaux, c'est considérable et il faut bien maîtriser. Mmh. Alors, euh, bon, moi, j'ai la chance à travers les offres de Cannes de toucher une clientèle internationale, ce qui fait qu'on euh, parle de mes livres dans plusieurs pays. Ça ne veut pas dire pour autant que je vends systématiquement euh, ailleurs, euh, mais, mais j'ai des lecteurs dans différents pays, et, enfin dans quelques pays. En tout cas, ce qui m'amuse beaucoup, c'est par exemple, quand je reçois un message de l'Irlande, par exemple, me disant, voilà, j'ai adoré votre livre, je l'ai lu trois fois et ça me permet en plus d'améliorer mon français. J'ai adoré et ça m'apporte ça un plus. Est-ce que vous avez des anecdotes, je parle en termes général, oui. euh, d'un auteur pas trop connu, mais qui a sorti quelque chose et euh, ça, ça a déchaîné les, les passions Oui, j'ai un, euh, un ami. Après, ça dépend, de... en fait, ça dépend et du contexte et du sujet. J'ai un ami qui, est, qui habitait à l'eau, qui, euh, qui est auteur corse, euh, Simone, il ne pourrait le, le, le nommer, qui a, qui a sorti un, un bouquin sur, euh, sur la Deuxième Guerre mondiale en Corse. Et mmh. en Corse, euh, ça a ravivé des, des souvenirs des gens qui l'avaient vécu. C'est-à-dire que... Il aurait sorti cinq, années, cinq ans plus tard, ce bouquin, ouais. il n'aurait rien fait parce que beaucoup, seraient, beaucoup, beaucoup étaient morts déjà. Okay. Et Il est arrivé pile quand il fallait. Et ce type-là qui n'était pas connu a fait un véritable succès de librairie. Mais il a fait un succès de librairie qui n'a pas été transport, euh, transformé si on était au rugby parce que derrière, il n'y avait pas d'éditeur. Il n'y avait pas ah, la cavalerie qu'il a récupérée et il n'a pas pu jouer dessus. Donc, il a continué à faire des livres, oui, mais chez un petit éditeur. Et malheureusement, ça n'a pas été transformé. Ça aurait été, euh, euh, il aurait eu la chance de pouvoir rencontrer à ce moment-là un éditeur parisien, mmh. parce qu'il faut appeler un chat, un oui. paracte sud qui a Arles et qui a ses entrées à Paris. Euh, moi Mon éditeur, il est dans le Var. C'est quand même très compliqué. Mmh. Voilà. J'imagine. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça pourrait faire l'objet de, de toute une émission où vous parlez du, du, du monde de, de l'édition. Parce que ça pourrait vous en parler pendant une heure, mais bon, ce n'est pas le cas là. Mais vous n'avez même pas idée du nombre d'intermédiaires qu'il y a entre l'écrivain et l'acheteur la, final. C'est hallucinant. Et mmh. c'est la raison pour laquelle l'écrivain est celui qui touche le moins dans la chaîne. De, de, de la chaîne. De, bon, enfin, bon, passons. Ouais. Mais voilà, donc, euh, oui, il y, y a des gens qui ont des succès, certains réussissent à les convertir, d'autres non. Moi, j'ai un ami, malheureusement, qui a, pas converti, mais qui a, qui a son public, qui a un public local, parce qu'il n'a pas réussi, malheureusement, à, à, à, à les toucher, alors qu'il avait le talent nécessaire pour... Ouais. Ben moi, j'ai rencontré un, un écrivain qui euh, avait écrit un livre euh, bon, qu'il il a, il a présenté dans son pays, au Brésil, et puis ça... Ça a marché pas mal, sans plus. Et puis, il est venu en France et il a voulu présenter son livre dans des maisons de disques, euh, mmh. des maisons, chez des éditeurs. Pardon. Et le premier refuse, le deuxième refuse. Et je crois qu'il y en a 80 qui ont refusé. Et il s'est dit, je ne comprends pas pourquoi personne n'aime mon livre. Et pourtant, mais il, est, il me semble qu'il est pas mal. Et là, la persévérance est absolument essentielle. Et il a présenté son livre à une femme euh, qui s'appelle Anne-Marie Carrière et qui a dit ah, « ce livre il est vachement bien et j'ai envie de prendre le risque ». Et elle a publié ce livre, c'est « L'alchimiste » de Paolo Coelho, 80 millions d'exemplaires. Euh, et Paolo Coelho, euh, euh, que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui a été parrain des, des off de Cannes, qui nous a soutenus, euh, nous, nous a expliqué à quel point la persévérance est fondamentale. C est, c est, voilà. En fait, c'est ce que je me disais, parce qu'on a l'impression d'être dans, presque dans un lobby. C'est-à-dire que si on n'est pas dans, dans cet euh, écosystème, dans le eh ben, voilà. même Mais, si tu fais quelque chose de très bien. Il y, y, y a une histoire qui est à peu près comparable, qui est celle de Verbert avec les fourmis. Verbert a envoyé à son éditeur 11 fois le manuscrit. Les 10 premières fois, il a reçu la sempiternelle phrase Malgré toutes les qualités dont font preuve votre ouvrage, il n'entre pas dans la ligne éditoriale. Il n'a jamais changé la moindre virgule entre le premier exemplaire et le onzième, sauf que le onzième fois, on l'a lu. Les dix premières fois, on ne l'a pas lu. On a simplement envoyé la lettre. C'est ça. Et ça fait un best-seller mondial à l'arrivée. Allez vous imaginer, quand vous n'êtes pas connu, quand clair. vous n'êtes pas connu, que vous ne connaissez personne pour vous introduire, comment vous arrivez à franchir oui. euh, un, euh, comment dire, une, une frontière aussi hermétique pour vous faire que c'est quasiment impossible. Pourtant, on y arrive de temps en temps. Mais bon, ça demande énormément de persévérance bien sûr. et une foi inébranlable. Ça serait, ça serait vraiment ben, euh, le scénario d'un film pour, oui. pour voir un peu comment ça se passe. Ça, parce que j'imagine ben, ils devraient en recevoir plein. Ils regardent la pochette. Bon, ils mettent de côté. Voilà, ils ne vont même pas, même pas prendre le temps de le lire. Mais c'est ça, voilà. ça. Et puis, euh, bon, moi, j'ai deux éditeurs parisiens. Euh, avec qui ça se passe pas trop mal, mais c'est pas non plus ce que j'attends. Et, euh, et puis j'ai été contacté par l'éditeur, donc le fameux éditeur de, de Nicolas, qui m'avait commandé deux livres Manque de peau, le Covid est arrivé. Et euh, au mois de mars, là, il m'a appelé en me disant ben, Écoute, on laisse tomber. On reprendra contact un de ces jours. Entre-temps, il, il y a eu quelques petits soucis de santé. Enfin, c'est ouais. quand même très compliqué. Mais euh, ce qui est fondamental aussi, c'est d'aller dans les salons, dans les festivals, de rencontrer du monde. Euh, Salon du livre à Paris, euh, j'ai rencontré pas mal de personnalités, y compris le taulard de Gallimard, c'est-à-dire euh, Antoine Gallimard en personne. Okay. Bon, Ça ne veut pas dire pour autant que euh, si je lui envoie un livre, il va l'accepter. Il va Et d'autant plus que tout est cloisonné. C'est-à-dire que euh, si tu veux faire un, un roman, ça va être tel type d'éditeur, mais pas l'autre, parce que l'autre euh, est spécialisé dans la poésie. Euh, un va être plus concentré sur les polars. L'autre va être plus dans les essais. Donc, si tu veux faire un livre sur le Festival de Cannes, par exemple, ou euh, euh, un livre sur la cuisine, euh, tu, tu sais que tu vas t'adresser à telle catégorie d'éditeurs. Si tu veux faire un livre d'art avec un recueil de photos, eh, tu vas t'adresser à un autre type d'éditeur. Okay, ouais. voilà. C'est-à-dire c'est très cloisonné. Et puis, il y a un autre, euh, un autre point important, c'est que euh, les... sortir un livre aujourd'hui et croire en un auteur, c'est investir de l'argent, investir beaucoup d'argent. C'est j'allais ce venir, parce voilà. qu'il y a la démarche. Après, bon, il y a le pouvoir d'achat derrière, à se dire combien on va miser pour… Euh... Voilà, voilà. mais en fait, aujourd'hui, on n'achète pas un livre. Comme en musique, pour moi, la musique seule ne sert à rien. On achète un univers. Et en musique, on l'a bien compris, puisque aujourd'hui, la musique s'accompagne de clips, la musique mmh. s'accompagne d'un look… S'accompagne d'une tournée avec un spectacle, ça sa sa, s'accompagne d'interviews de, avec des gens qui vont avoir euh, non seulement un look particulier, ouais. une authenticité, mais également qui vont dire des choses fortes, qui vont accrocher le, le, le public. Bon. Et là, c'est pareil au niveau des écrivains. Aujourd'hui, on cherche des gueules, on cherche des personnalités, on, on cherche des gens qui ont des trucs à dire. Moi, j'ai eu. D'un côté, j'ai écrit pas mal de choses et j'ai des, des ouvrages qui sont en stand-by, qui sont écrits à, à 90%, où il y a des choses que je veux reprendre parce que je ne veux pas les sortir en l'état. Il y a même un, une trilogie que j'avais écrite dans les années 80 et que j'avais laissée de côté parce que mon idée, c'était de sortir le bouquin. Enfin, C'est un truc de fou, hein, mais est, on est tous un peu fous quand on écrit. Mon idée, c'était de sortir euh, la trilogie. Et, euh, et de pouvoir tourner les films dans la foulée. Alors, en deux mots, c'est un chevalier punk médiéval armé d'une épée guitare à laser de sexe féminin. D'accord. Voilà, donc ça, c'est le truc de bargeau absolu. Mais j'adore, et c'est euh, assez bien écrit, c'est assez sympa. Et... Mais par contre, à l'époque, c'était vraiment trop tôt. Et je savais qu'il n'était pas possible de euh, tourner le film ou de vendre le projet pour tourner le film dans la foulée, ça aurait coûté vraiment beaucoup trop cher. Euh, donc, j'ai laissé de côté et je me suis dit, ben, je vais petit à petit euh, supprimer les euh, repères des années 80 pour que le bouquin soit intemporel. Parce que c'est vachement important aussi, de, soit de positionner le livre, l'œuvre entre guillemets, par rapport à une année, à une époque donnée, Soit au contraire, il faut que ça soit intemporel. Lorsque George Orwell a écrit en 1948, il a inversé les deux derniers chiffres. Il a écrit 1984 et il a raconté ben, un futur redoutable parce que finalement, on supprime petit à petit les libertés. Et, et donc j'ai attendu 1984 pour lire le roman, pour voir le film au cinéma. Ouais. Et, euh, et puis, je l'ai relu par la suite. C'est un des bouquins que j'adore. Et aujourd'hui, alors souvent, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a certaines choses qui sont racontées, qui sont proches de ce qu'on vit, mais sans être véritablement la vie d'aujourd'hui mmh. Et en ce moment, en 2020, on s'aperçoit qu'il y a énormément de, euh, livres, de liens films, entre ce que nous vivons mmh. avec euh, ces romans, euh, Le meilleur des mondes, 1984 et, et tant d'autres. C'est-à-dire que la, la science-fiction est devenue la réalité aujourd'hui au point que les, ce qu'on appelle les complotistes, en fait, ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont des idées, qui ne sont pas forcément d'accord avec le système. – Qui ne sont, sont forcément pas d'accord. – ils sont forcément pas d'accord. Et d'ailleurs, je voudrais soulever un point, voilà, un point qui me, qui me choque profondément, mmh. c'est quelle est l'abruti, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre mot, quelle est l'abruti qui a inventé la notion de essentiel ou non essentiel Mais il faut être con il faut être con, c'est une erreur de communication. Il mmh. n'y a pas un gars intelligent qui peut dire « ce métier est essentiel et cet autre métier n'est pas essentiel ». Ce n'est euh, pas ce qui était prévu au début, C'était les premières nécessités au début. Oui. Et c'est abrutis, parce voilà. qu'il faut être idiot, on a est... levé le concept de première nécessité pour essentiel. On est tout est essentiel. Est on est est Ou rien n'est essentiel. Oui. Mmh. Non, mais tu ne peux pas dire, par exemple, euh, acheter une paire de lacets dans le supermarché, c'est essentiel, mais acheter un livre, ce n'est pas essentiel. C'est la et, manière qu'ils ont tourné la chose. Voilà. Première nécessité, oui. Il y, y a quelque chose derrière y a un On se dit, voilà, en, en premier on, on passe par, par cette, cette étape-là, le reste, euh, va plus sûr, tard. Voilà, sûr. là, on est bien d'accord. Alors que là, et, tu, sais, tu sais que dans la layette, à 16 mois, c'est essentiel. Oui, à 20 à, mois, ça ne l'est pas. Tout, voilà, tout à fait, tout à ah, fait. Ça oh, fait des, ça là, oui. partie des, des aberrations. Alors, alors les, les gens ont dit c'est incohérent pour ne pas dire que ce sont des incompétents. Bon, mais si on dit des incompétents, on dit « ah oui, mais vous êtes complotiste ». Si on dit ah « oui, mais vous, ce que vous avez fait, c'est incohérent », on dit ben, « ce sont des journalistes ». Alors là, il y a des trucs que je ne comprends pas. C'est ce qu'on est en train de débattre à chaque fois tous les matins dans l'émission « on en parle ou pas ben ». On, on, on, on défait un peu la chronique, un oui. peu tout, tout ça. Oui. Voilà. On ne va pas vous retenir parce que comme il y a non, le couvre-feu, couvre voilà. juste euh, pour finaliser, euh, Dites-nous où on peut vous trouver. Euh, trouvez -vous vos livres, euh, vos réseaux sociaux Je vous l'adresse d'ici. Ou c'est les bouquins dont on parle d'accord <rire> <rire> oh, ben, Écoutez, moi, sur les réseaux sociaux, c'est Nicolas Nazica sur Facebook. Après, de là, on peut arriver sur, ma, sur mon site Internet. Et puis, sinon, dans toutes les librairies, hein, où, que ce soit en ligne ou, ou physique, ou si ce n'est pas dans la librairie, on peut toujours la commander. Quoi. On peut toujours commander mes bouquins, tout simplement. Et puis, euh, en espérant que... Eh bien, que tout aille mieux, que les bouquins, parce que moi, moi par exemple, j'ai eu un vrai coup d'arrêt. J'ai mon bouquin qui devait sortir fin août, ah oui. enfin, il devait sortir en mars avec le Covid, ça a été annulé. Mmh. Fin août, là-dessus, notre éditeur commun qui a des soucis, euh, il a dit des petits soucis, hein, il, a plus que, il a des très très gros soucis de, euh, de santé. Euh, moi, j'avais deux bouquins qui étaient prévus pour sortir en 2021, je sais pas. Quand... Ils sont écrits, ils sont tout éprits, hein, est prêt. contrairement à lui qui met un an et demi, moi je mets trois mois. Et... <rire> mais c'est parce que. Moi, contra... et moi je mets 40 ans. Voilà. Mais, contra... ouais, oui, mais contrairement à lui, j'ai des, des lecteurs qui n'arrêtent pas de me harceler pour que je sorte mes bouquins, alors que lui la personne. Et donc euh... voilà, donc je, je présente. Mais donc voilà. Et, et, et là on a eu un, un vrai coup d'arrêt. Et donc les, les, les bouquins qui sont sortis sont disponibles chez tous les bons libraires. Voilà. Je passe la parole à mon ami Allez, Philippe. Philippe. Voilà. Où on peut te trouver Alors Moi, sur mon site qui s'appelle Philippe Mialsoni. Mialsoni. Voilà. Et euh, moi, j'ai une librairie qui est amie avec moi. Donc, je ne sais pas si je peux... Si bien si, sûr, bien sûr. C'est la librairie sûr. du Prado. Moi, je suis un jeune auteur. À la librairie du Prado, bon, il y a d'autres librairies, mais elle m'a ouvert les bras. Donc, okay. pour, tu vois, pour te dire qu'il y a des gens bienveillants. J'ai été reçu comme euh, le roi du monde. Bah, donc, euh, et il y a des librairies à, dans le centre-ville de Marseille, mais le mieux, c'est euh, sur mon site. Euh, voilà. Et on peut même discuter avec moi sur mon site. Voilà, Plutôt des mots sympas, s'il vous plaît, hein, les amis. Voilà, ouais. Et moi, je réponds en général euh, qui es-tu Qu'est-ce que tu cherches Quelle quel est ta philosophie de vie Ou je ne sais pas de quoi. Voilà. Et, mais moi, ce n'est pas ça que je voulais dire. Moi, Je voudrais remercier un, deux hommes, Alain, d'abord, mon ami Alain, mais surtout toi, Merci. Jimmy. Ben, je pense que Nicolas, il se joint à moi, hein. ben, même s'il n'est pas très poli comme garçon. Mais bon, voilà, il <rire> et parce qu'on a été reçus cet après-midi, Jimmy. Je te regarde les yeux dans les yeux. Pff, voilà, euh, voilà on a découvert une belle personne. Hein, si je peux me permettre, oui, oui. Euh, on a été reçus comme des rois. Voilà. Et j'ai l'impression d'être resté 10 minutes avec toi. Avez-vous hein, euh, mm -hmm. Et comme on dit à Marseille, grâce à toi et grâce à vous, je pense que je vais te parler à, avec… Avec mon Nicolas, je pense qu'on s'est régalé, hein, c'est vraiment régalé. Ah oui, mais euh, ça... et on t'embrasse, comme, <rire> bon, et... bon et... comme on dit à Marseille, on t'embrasse de loin. On oublie de t'embrasser de loin. Merci, à toi. On a passé un bon moment, franchement, c'était nickel. Et je voulais même on va remettre ça à l'Ankevin, comme on dit à Marseille. Et je voulais même vous proposer parce que dans ce lieu, en fait, c'est un lieu en fait multiculturel et on fait aussi des cafés littéraires. Vous les voyez juste derrière. En fait, c'est un peu plus axé sur la culture afro parce que elle n'est pas mise en avant. Voilà, mais je serais euh, ravi de vous accueillir, voilà, séance dédicace, un café littéraire euh, qui sera destiné à, à vos ouvrages hein, par l'intermédiaire d'Alain. Et euh, tout peut se faire. On va faire. Oui, ben, écoute, c'est très sympathique tout ça. Bon, donc, euh, moi, je suis ravi évidemment de, de, de vous avoir fait découvrir euh, Philippe et, et Nicolas, qui sont des, des amis, des potes, et on, on fait les 400 coups sur les, sur les salons. Mmh. En ce qui me concerne, ben, il suffit de taper alinzira.com. C'est le. De toute façon, quand vous tapez alinzira sur Google, j'ai la chance d'être super bien présenté au niveau de Google. Zira, c'est avec un H à la fin. Comment tu les payes hein? Zira H. Bon et euh, non, non, mais c'est. Ce qui est magnifique, c'est que euh, voilà, euh, Google. Euh... Euh, permet de trouver les différents sites of de Cannes, euh, le grand concours international du web, euh, chaque livre ou presque à sa page. Euh, donc on arrive à, à trouver toute la, la galaxie entre guillemets euh, de, de ce que je fais. Mmh. Alors euh, au niveau librairie, euh, bon, d'abord on peut me trouver sur euh, euh, ben les, les, les plateformes Amazon. Euh, Fnac.com, Cultura, Leclerc, etc. Les, les plateformes principales. Euh, je suis en train de préparer le la, la version anglaise de Dieu a créé la femme, ah. donc pour le public international, puisque j'ai la chance d'avoir régulièrement des, des, des voilà des fans entre guillemets qui me demandent euh, à, à lire mes livres en, en anglais. Mmh. Mmh. Et euh, euh, bon le je fais souvent des, des signatures, bien sûr, dans les salons, dans les librairies, mais je, je mettrai un petit, un petit euh, big up à la librairie Mo Petit, ainsi que Gilbert Joseph, qui sont sur la Canebière, et, ouais. euh, enfin, on va dire au centre-ville. Euh, chez qui on a fait à plusieurs reprises des, des choses très sympas. Et, voilà, et donc, aujourd'hui, euh, ben, j'aimerais que les, euh, le gouvernement... Face. Euh, alors si je reprends les termes, desserre l'étau, euh, euh, évite oui. le relâchement, euh, on, on ne va pas baisser la garde. Voilà, il y a tout un langage très précis euh, de, du, du gouvernement actuel, mais en tout cas, il faudrait, euh, il faudrait que les, les artistes. Les, li les, les libraires, les éditeurs, les, les écrivains, bien sûr, euh, les, les hommes de théâtre, les cinémas, les théâtres, la culture, en fait, c'est la vie. C'est ce qui fait de nous que nous sommes des êtres humains. C'est ce qui fait la, la force de l'être humain, c'est l'art. C'est clair, l'âme, le cœur, c'est autre chose que simplement manger ou acheter une paire de chaussures. C'est pour ça que moi, je me dis, en fait, euh, cette maladie, on va, on va la... L'avoir tout le temps, il faut vivre avec. Ouais. Voilà, comme font en Chine, c'est-à-dire qu'ils ont le masque régulièrement, ils sont malades, ils mettent le masque. Voilà, il faut se il faut prendre cette configuration, pas se dire qu'on va revenir au temps d'avant. Voilà, et euh, on vit avec, hein, voilà, et on développe tout. Dans un cinéma, je, je comprends pas pourquoi on peut pas avoir le masque, on est à, à deux, deux sièges, Alors, euh, dans normal. un stade, c'est ouvert. Ben, voilà. En réalité, tout ce qui est incohérent est très cohérent. Si on considère que tout ce qui représente beaucoup de pognon, c'est ouvert. Voilà. C'est-à-dire que si on applique le, le côté… Euh, le, côté euh, euh, le, le pouvoir de l'argent, bien sûr, les, les, les supermarchés génèrent beaucoup de profits, donc c'est facile de mettre en place des accords financiers avec eux, au même titre que tout ce qui concerne le, ouais. le, le, le monde médical. Je connais un petit peu, parce que j'ai eu la chance de, de faire deux ans de médecine, de, voilà, deux années de droit également, d'avoir une, euh, une formation assez large. J'étais été au Beaux-Arts en architecture, donc ça m'a ouvert énormément l'esprit, et surtout, ça m'a permis de comprendre les langages de chaque métier, parce que chaque métier a un langage. Et lorsqu'on écoute un médecin, dans 80% des cas, on ne comprend pas tout. Parce que c'est à la fois volontaire. Mais oui, c'est volontaire. Oui. Si on comprendrait on dirait, mais c'est facile. Et on ne peut pas le contredire. Comme oui, ça. mais ouais, un exemple très simple, si on va ensemble à la plage et que je vous dis, mes pauvres amis, vous avez une dermatose pilaire. Vous allez vous dire, mais bah, oh là là, oh, qu'est-ce qui m'arrive Mais ça, c'est facile. Et, et en fait, ça veut, dire la, <rire> ça veut dire, mes amis, vous avez la char de poule. Voilà, donc euh, conclusion, euh, voilà, pour revenir à, C clair. À, à nous, Jimmy, voilà, je suis ravi donc euh, de nos aventures au, au sein du Black Feeling Studio, ah oui. sur Black Feeling Radio, avec les Off de Cannes, avec le grand concours avec tous nos partenaires et amis, euh, Marseillais, locaux, régionaux, euh, nationaux et internationaux. On aura l'occasion voilà. de retrouver nos amis écrivains très prochainement en 2021. Super. Bien sûr, on va vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'à tous nos chers auditeurs. Hum. Un joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Alors, juste deux mots sur la prochaine Masterclass. Oui, alors, euh, voilà, la prochaine Masterclass… Euh, euh, qui va concerner le montage vidéo. On avait pensé à la faire le 29 décembre, mais c'est un peu précipité. Et puis, on a tous beaucoup d'activités. On ne sait même pas si on sera confiné ou pas. Euh, le, ouais. euh, on, entend, bon on entend des discours de, de futurs con, confinement potentiels à partir du 25 ou du 26. On se pose des questions. Enfin, bon, on ne sait pas si on est au Moyen Âge ou en 2020. 2600 ans d'histoire pour en arriver là. C'est clair. Voilà. Alors, bon, eh bien, restez à l'écoute. Ce sera en début janvier. On mettra en place. Comme ça, il y aura, il y aura ce, ce trio de masterclass, euh, musique, euh, écrivain et euh, monteur vidéo. Voilà. Et puis, bien sûr, des surprises en 2021. On organisera aussi des défilés de mode. On aura des mannequins qui viendront défiler. On aura euh, des, des showcases musicaux. Euh, bien sûr. Euh, voilà. Des... Des loteries, pourquoi pas des... Enfin, il y a pas mal de, pas mal de projets. Oh, Et bien, bien, bien entendu. Bien entendu, je voulais attirer aussi votre attention sur deux choses. Euh, la première, c'est que pour euh, ben, tout, pour aider les artistes, les Off de Cannes aident les artistes depuis 15 ans. Mmh. Et euh, pour ce faire, on a besoin également de vous. On a besoin d'une part euh, de vous pour euh, euh, la cagnotte, la cagnotte des artistes. C'est la cagnotte euh, Litchi. Les Off de Cannes aident les artistes. Et le second point, ben, tout ce qu'on fait, je sais que ça vous intéresse, on reçoit énormément de messages. Et donc, bien entendu, il suffit de taper sur, euh, bah, sur Facebook euh, Alain Zira, euh, Léov de Cannes, euh, Grand Concours, euh, Anne Gomis, Black Feeling, etc. Et pour avoir les liens pour devenir membre de l'association la, qui, euh, qui gère Léov de Cannes, qui s'appelle l'association 5 Regards, mais surtout pour prendre votre carte de membre et qui va vous donner euh, euh, droit à, de bénéficier. Davantage de réduction sur les événements de tous nos partenaires. Enfin, il va y avoir plein de choses super intéressantes. 2021, ça va être une année de folie. Ah ben, espérons, on croise les bras, on croise les doigts, du moins. Voilà. Ah ben, merci, merci, merci. Hein, merci hein, franchement, avec euh, un grand plaisir et merci de nous avoir reçus. On a passé un bon moment cet après-midi. Je vous, euh, je vous en fait, euh, invite à, à revoir cette vidéo. C'est sur euh, le Bla la page Blackwing Studio. Vous verrez en fait euh, la masterclass de cet après-midi, c'était extra. Hein. Il y a beaucoup de pistes, beaucoup d'idées. Euh, merci bien. Merci voilà. Jimmy. Merci Alain. Voilà, ben on se dit ben, à l'année prochaine, comme on dit. Et merci okay. Nico et Philippe. Et merci, voilà, une bonne soirée à vous. Rentrez bien parce que le couvre-feu c'est dans quelques temps. <rire> ok. Bon ben à tous nos auditeurs, ben restez connectés. Euh, on vous tient au courant de tous tous les événements, tous les, tout ce qui va arriver.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 Participer au grand concours international du web. Nous vous apportons une visibilité internationale. Soyons unis pour cette belle initiative. Une camionne Litchi est en ligne et Off de Cannes aide les artistes. Merci d'y participer.